Faut que vous sachiez la vérité, en vrai je peux pas me permettre tu vois d'être là comme ça Vous promettre des trucs, il se passe une dinguerie, des mauvaises choses dans ma vie Et puis après je vous les dis pas et vous vous posez des questions j'ai postillonné, là, je crois que ça se voit à la caméra. D'ailleurs, on vous voit dans les commentaires, les mecs qui minutent les moments où je postillonne. Écoute, j'ai la vie d'un bonhomme qui a encore une barre là. Ah Donc des postillons, j'en ai lâché. Non, plus sérieusement, dans la vie, on vit tous des moments plus ou moins bien, plus ou moins mauvais. Il nous arrive tous des merdes et des problèmes. Moi, je repensais à un truc. J'espère que t'es pas en train de manger en regardant cette vidéo. Auquel cas, je m'excuse sincèrement. Une fois, je rentrais de soirée, d'accord Et... En rentrant de soirée, donc j'arrive à Lyon, vers chez moi, et tout, tu vois. Et là, j'étais à pied et à 50 mètres de chez moi, à peu près, je commence à avoir mal au ventre. Mais mal au ventre, tu vois, genre le mal de ventre vénère. Celui qui te fait marcher pas à pas, genre tout doucement. près j'étais dans la rue, je marchais comme ça. Tout doucement. J'avais envie de chier, mon frère. J'avais envie de poser la plaque de l'année. Bon, du coup, forcément, en plus, t'as un aspect psychologique, tu vois. C'est plus tu te rapproches du chiotte, plus tu sais que tu vas tout lâcher, plus c'est dur de retenir. Non, non, je t'arrête tout de suite, je me suis pas chié dessus. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Arrivé dans mon allée, j'habite au premier étage, il y a 17 marches d'escalier, je les ai comptées. J'essaye de monter la première, la deuxième, impossible. J'avais trop mal au ventre, je n'ai pas pu monter euh, les, les marches d'escalier. Bon résultat, il était 3h40, ni une ni deux, ça s'est mis entre deux poubelles dans l'allée et j'ai chié dans l'allée. Voilà, Propre, ça hein, envoyé. la première salve, c'est monter avec le froc comme ça, la merde au cul et c'est allé se finir dans les chiottes. Voilà, donc c'est l'exemple concret d'une personne à qui il arrive des actions qui ne sont pas toujours fantastiques. Je me confesse mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, il faut que je vous dise la vérité. Du coup. Bon, j'ai raconté cette histoire pour d'abord ensuite vous justifier le titre de ma vidéo. C'est que je vous avais dit la semaine dernière au début de la saison 2 de... Ouais, cette semaine je vais faire une vidéo sur la Ligue, je vais faire une vidéo 1v1, je vais faire une vidéo sur l'UMP, machin. t'as, je vous avais dit un programme qui était franchement pas mal. Et même si moi je suis l'homme avec le moins de paroles au monde, on dirait que je suis né à Serpentard. C'est genre, moi, ma, ma parole elle vaut que dalle, gros. Bah, malheureusement, il y a des événements qui font que. Bon, certains, ceux qui me suivent sur Twitter l'ont vu. En fait, alors que j'étais rentré chez moi, parce que du coup, quand j'avais fait ma première vidéo de la S2 la semaine dernière, le mardi, c'était sur PC. Ensuite, je rentre chez moi, du coup, ma... mercredi, mercredi soir. Voilà, mercredi, je crois en plus, il y a un match de l'OL ce jour-là, si je dis pas de bêtises. Donc, on est allé se faire torturer au stade tranquillement. Attends, est-ce qu'il y avait un match OLOM 1-0 Ouais Mais t'as toujours 18 points de retard Ouais donc genre chez moi, je vais au stade, le lendemain, j'allume je je, je, ma console pour, euh, tu vois, faire mes vidéos Et euh, à un moment, tu vois, je sais plus pourquoi, elle, elle a un petit problème Genre je crois qu'elle bug, ou, ou pour une raison ou une autre, je voulais la, je voulais la débrancher et donc, du coup, euh, je, bah, je l'ai débranché alors qu'elle était encore en marche Sans faire exprès, tu vois, genre euh, comme ça, hop, j'ai enlevé le câble d'alimentation Que dire Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe L'erreur fatale mon frère. Ah bah là qu'est-ce qui se passe Bah écoutez elle a arrêté de marcher. Et certes je suis quelqu'un aux moyens financiers suffisants pour pouvoir dès le lendemain aller en acheter une. Mais j'ai un abonné qui est passé chez moi, qui m'a aidé, qui m'a aidé à la réparer. Tout ça pour dire bah, bah voilà me voici. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo gâteau. Mais ça on va en reparler. Bon là écoute j'ai assez parlé L'intro, je pense qu'elle est assez longue. Il y en a ils sont là... Hey, toujours pas de gameplay C'est bon Calmez-vous. On va aller faire du gameplay. C'est parti. Ouais ouais ouais ouais ouais les spawns. Oh attends attends attends attends faut que je... Faut se réveiller, monsieur Ouais, ouais, ouais, les spawns Ouais, les gars, on vous a mis Rust, mais les spawns, ils puent la merde Bon, j'avoue, j'y ai pas rejoué depuis une semaine, hein, le jeu. Je <rire> suis content, du coup, parce que j'ai pu vous justifier mon titre, ça y est. On va pouvoir aborder certains points, du coup. Là, je vous convoque. Convoquez dans mon bureau, les gars-là Venez, venez, venez, on va discuter, on va discuter... J'étais dans un petit église, j'étais dans un petit église, j'étais dans un petit église de fouine, je suis d'accord, je suis d'accord, petit église. C'est pas grave, ça compte quand même. Puis je suis content, moi, de vous gratifier d'intro de vidéos comme ça, de 3 minutes, avant de vous balancer le gameplay, tu vois, ça, ça fait un petit peu monter la sauce, tu vois. C'était comme les, les photos dans la redoute. Photos dans lingerie dans la redoute, c'est à peu près pareil, tu vois, je suis des photos lingerie dans la redoute. Oh là là là, là t'es tellement évident, monsieur. Bon, du coup moi je suis content parce que ça m'a permis quand même ce week-end de vous faire une petite vidéo. Je fais un gâteau avec ma meuf. Et je Et d'ailleurs je vous remercie. Euh... La plupart vous l'avez bien pris, c'est-à-dire vous avez aimé la vidéo. Il y en a certains qui n'ont pas trop aimé, mais ça à la rigueur c'est pas très très grave. C'est les goûts et les couleurs. Moi j'ai essayé, moi ça me plaît hein, de tenter d'autres choses. Hein. tu crois quoi toi On va pas toujours faire la même chose. Là, là l'autre jour je regardais le nombre de vidéos qui étaient sorties sur ma chaîne. j'en ai quasiment 600. Et forcément, tu vois, quand t'essayes un nouveau truc, il y a des gens ils vont pas toujours adhérer, c'est normal. Comme moi le jour où j'ai goûté un whisky Pepsi. Euh, non, tu m'as pas bué mon coca. Moi j'étais pas content. Whisky Pepsi, c'est pas la vibe, tu vois. Donc forcément, je sais qu'il y en a quand je sors un peu de code, ils sont pas trop contents. Mais alors, il y en a vraiment, j'avais l'impression que moi c'est pas que je suis sorti de code, c'est que je suis sorti de leur couille, gros. Vraiment, ils me faisaient de la morale comme si genre c'était mon down, j'étais mort. Dans les commentaires, il y en a certains qui ont dit « Ouais, Zad, tu pars en couille, machin, je sais pas quoi et tout. » Et là, j'étais à gros. Moi, je pars en couille. Oui, je pars en couille. Parce que j'aime le... Mais plus sérieusement, moi, pourquoi je dis que j'ai ans de vidéos sur ma chaîne Quand on analyse le dif les différents types de contenus que j'ai pu faire. Parce que d'après vous, je pars en couille quand je cuisine un gâteau dans une vidéo, tu vois, parce que, hé hey oh, on va pas être top chef du bled où on va tout faire à l'huile d'olive, là, vous croyez quoi C'est une vidéo, tu vois. Donc là où je veux en venir, ce que j'essaye de dire, d'exprimer dans mes idées... Pour tous les gens qui pensent que peut-être je pars en coup, Isaac a changé, tout ça, merci de nous ouvrir les yeux, etc. C'est quand on analyse ma chaîne, mes vidéos, je vous ai fait des vidéos, je vous ai fait visiter un stade à Dortmund, hein. j'ai fait des vlogs, des voyages, j'ai fait Radio S, Radio Sex et Best stuff, euh, j'ai fait euh, des pizzas avec Joël, j'ai fait des vidéos à la salle, j'ai fait du football manager, bref, tout ça pour dire que je touche un petit peu à tout, tu vois. Donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai fait une fois d'un gâteau que toute ma chaîne va changer, ce sera pas pareil, machin, etc. Non, quand même. Croyez-moi que moi je prends du plaisir aussi à vous faire ce genre de vidéo. vous croyez quoi Vous retrouvez en mettant des totards sur code, mais ça c'est toujours un plaisir Est-ce que je ferai du code dans 10 ans Bon, bah, je suis pas sûr. Dans 10 ans, s'il y a encore des gens qui me connaissent et qui voient mes trucs, attention Ouais, ça j'ai regardé tes vidéos depuis 10 ans Ouais, bah, ouais, bah gros, faut commencer à, à t'occuper de ton gosse aussi. Hein. Non, bref, c'était un petit message pour vous rassurer, vous inquiétez pas, c'est pas le fait que j'ai une meuf ou quoi qui a changé quoi que ce soit, c'est pas parce que j'ai fait une vidéo ou que j'ai fait un gâteau ou que ça change quoi que ce soit pour le reste, si vous avez des idées de contenu comme ça, n'hésitez pas, moi je suis en train de préparer un petit truc avec Joël, mais ça vous le verrez en mars et quand vous allez le voir, je pense que vous allez kiffer bon sinon vous allez bien, oh là là là oh là, là, là des petits coups de shoot je suis content, moi ça me va, moi ça va pas moi ça va pas, vraiment je suis pas content là je suis pas heureux dans ma vie Il y a, y'a y a un problème qui, qui, qui me pèse ah merde Oh, dommage Non, la greu Mais le problème me pèse, genre... Aïe, aïe, aïe, Mais je viens de spawn, frérot Je viens de spawn, bordel de merde Tiens, boum Hop là Petit kill, petit kill, petit kill Attention, attention, on recharge On va retourner, il va y avoir quelqu'un d'autre Non, j'ai un petit problème, mais un problème de type... Euh... Oh non dommage de type euh, grave, moi je suis un bonhomme, je, je, je... Bah, je vais être honnête avec vous, j'utilise pas de liquide, c'est-à-dire que moi j'utilise toujours ma carte bancaire, tu vois. Et j'ai fait une classique Google. c'est quoi une classique Google C'est la classique, j'ai perdu ma carte bancaire, je ne la trouve pas pendant deux jours, tu vas faire opposition, puis tu la retrouves. Donc résultat, bon bah, comme un Google, j'attends. Il m'envoie une nouvelle carte bancaire, tu vois, genre, euh, déjà, y a, y a, non franchement, moi j'utilise toujours ma CB, genre, il y, y, y a qui qui utilise du liquide tout le temps à part les vieux et les mecs qui font des transactions chelous, ces mêmes mecs ont des 33-10 et vendent en général des barrettes de chou. Oh ça va, ça va, je vous vanne. Vous avez bien raison d'utiliser du liquide et pas que la carte comme moi. Il a que les parents qui ont les bons conseils. Ma mère elle me dit ouais mais si ta carte marche pas et que t'as pas de liquide, tu fais quoi Bah garde toujours 40 euros sur toi. Bah ouais. ouais. Donc bref, je perds ma carte, je fais une demande oh, pour recevoir une nouvelle. Elle arrive à l'agence et là j'apprends que le code n'est pas envoyé à l'agence, tu vois, il l'a envoyé chez moi. Le problème c'est qu'ils ont pas la bonne adresse de chez moi, tu vois. Donc, ils ont fait une procédure par SMS, ah t'inquiète, ils sont quand même intelligents, tu vois. Où je devais recevoir mon code PIN par SMS, enfin mon code de, de carte de bleue par SMS, tout va bien. Sauf que si ça s'arrêtait là, tu te doutes bien, je te raconterais pas ma vie comme ça, tu vois. Non, ça s'arrête pas là, tu te doutes bien. Donc première procédure par SMS, je reçois rien Genre j'ai rien reçu, j'ai pas eu de, de code ouais. On passe encore quelques jours Je dois aller au guichet comme un gros aigu pour retirer de l'argent en liquide Tout va bien J'y retourne, oui s'il vous plaît une deuxième fois Donc, Je suis censé recevoir encore une fois un code par SMS Le code, jamais je l'ai reçu gros. On aurait dit mon espoir d'être mince un jour, invisible Pour détruire la dame, mesdames et messieurs s'il vous plaît S'il vous plaît Ils veulent pas détruire la dame, moi non plus Merde Hop là. Hop là, le gunfight, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc je refais une deuxième procédure, le code n'arrive toujours pas. Là, je commence, tu vois, à titer. J'envoie un message à ma bancaire, tu vois, parce que moi, en plus, je suis un client important. Je suis un gars qui rentre des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est Mais euh, voilà. Je demande de l'assistance à ma bancaire, à ma conseillère, tu vois, je lui dis Ouais, madame, euh, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Euh. Genre, vraiment, plus dans le message, tu vois, genre, je suis pas véhément ou tout. J'ai même dit Pour l'amour de Dieu quand je dis pour l'amour de Dieu, c'est vraiment que je suis désespéré, gros. Oh. Hop là, let's go, petit loup. Donc, je lui dis pour l'amour de Dieu, et la dame, elle me dit, donc, en gros, aidez-moi, s'il vous plaît, les codes n'arrivent pas, euh, la paperasse pour changer l'adresse, ça met trop de temps, etc. Ça fait trois semaines, je suis, en, je suis sans CB, j'ai des voyages qui arrivent, c'est la reste. Bref, s'il si vous plaît, quoi. Et elle, elle me répond, quoi, elle me dit, on a, on a tout bien fait, euh, vous pouvez venir retirer du cash au guichet. Grosso modo, ta carte bancaire, je m'en bats les couilles. T'en as pas, j'en ai rien à foutre. Nous, on a rien à se reprocher, va te faire foutre. Et à ce moment-là, non, j'étais pas content. Zach, vous, vous me connaissez peut-être dans les vidéos, vous me connaissez pas IRL. Et moi, on va dire que je suis pas le mec le plus patient du monde, mais quand on se fout de ma gueule, gros, je peux tilter, mais jusqu'à Chicago, frère. Je sais pas si tilter jusqu'à Chicago ou jusqu'à quelque part ça veut dire quelque chose Mais voilà je l'ai dit Donc du coup je lui ai gentiment signifié que bah, j'allais changer de banque hein, euh, Mais pas une menace hein, Genre j'ai ouvert Je suis allé ouvrir un dossier ailleurs J'avais l'impression d'être infidèle tu vois Hop là petit kill ah, Il est venu Il est venu Il a vu Il a pris dans le cul Ce genre de punchline sont sponsorisés à Zach Nani hein, Voilà je tiens à le dire Hop. Bref Attention, attention, encore un kill Bien Bien, Adam, Adam, Let's go Donc bref, je redemande un code, etc euh, Attention, parce que c'est pas fini hein. Donc je redemande un code, je retourne à l'agence Retirer des sous ce matin Et euh, j'explique le problème, tu vois, la meuf de l'accueil qui est trop sympathique Trop gentille, je lui dis que je vais m'en changer de banque Elle me dit, c'est qui votre conseillère, c'est madame hmm Moi je dis oui, c'est madame hmm. Elle me dit, oh bah c'est dommage, je lui dis pourquoi Bah elle me dit, parce qu'elle quitte l'agence, elle se barre Et là je fais, attends Lien de cause à effet, si elle m'a chié sur le coin du visage à concrètement me dire que je pouvais me barrer et qu'ils avaient tout bien fait C'est parce qu'elle se barrait elle-même Et à ce moment là j'ai fait dire mon frère J'avais le seum Les nerfs du diable Et pour couronner le tout, du coup euh, je leur parle sur Twitter et tout tu vois le SAV Je reçois le SMS Donc je reçois le SMS en question, je cherchais mon téléphone pour essayer, ah il est là Je reçois le... F -f euh, monteur montre que le premier, mais je reçois le SMS tu vois voilà, donc je reçois le SMS, je réponds le code qu'on me donne, parce qu'en gros, quand tu reçois le SMS, tu dois répondre un code et il donne ta carte bleue, ton code de carte bleue, et le code qu'ils m'ont donné, <tousse> ne marche pas. Non J'avais envie de mourir. Résultat, bah, je suis toujours là comme ça, avec du cash. Comme si j'étais sireur de pompe. C'est dommage. Bon et ben voilà pote c'est tout pour moi pour cette vidéo, n'ai même pas vu combien de kills j'ai fait, j'ai bien vanné, j'espère que ça vous a plu. Euh, sur la chaîne foot, je profite de la fin de la vidéo, sur la chaîne foot que je tiens avec des amis à moi, on a sorti deux vidéos récemment, une d'analyse sur la Talenta, ça tombe bien c'est sur la LDC, et la deuxième, t'inquiète le monteur va faire un truc stylé, sur l'IloM, c'était une analyse tactique bien argumenté, bien cool. Je vous mets les liens là en fiche et dans la description. N'hésitez pas à les soutenir, à regarder si vous voulez voir à peu près ce que ça vaut. Bref, c'est une bonne vidéo, j'en suis sûr. Et pour la part, je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous.